Show me what you got! <laughs> I'm really hungry! Fight me, Kekaras! <laughs> <laughs> That's pretty fun. Don't mess with the team. Comme vous l'avez vu sur cette introduction de psychopathe euh, On se retrouve aujourd'hui avec Hyper Dragon Ball Z la démo tout fraîchement sorti en semaine dernière euh, De ce qui s'annonce en fin de compte être le, le DBZ ultime en 2D, on va juste faire un petit tour par les options pour vous montrer quand même qu'il y a 8-9 niveaux de difficulté, une difficulté bien corsée d'ailleurs, euh, avec une possibilité également d'augmenter euh, la vitesse du jeu euh, jusqu'à 9 euh, trucs de malade. Alors que en normal, déjà, c'est euh, hyper chaud, mais franchement, euh, les fans de, de Baston 2D vont être ravis avec cette hyper euh, Dragon Ball Z. Comme je vous dis, voilà, c'est l'expérience ultime en quelque sorte, avec pas mal de, de modes disponibles sur cette démo, euh, l'arcade, le, le combat. À deux players, euh, la team coop, le survival, euh, l'entraînement, donc c'est plutôt. Pas mal pour une démo euh, disponible donc uniquement sur PC et bah ça tourne tout simplement sur le sur le moteur euh, Mugen qui permet de, de faire des, des, des jeux de baston euh, un petit peu dans le plus pur style de euh, des jeux de baston hyper dynamique et hyper euh, hyper et hyper technique euh, que sont les, les Marvel versus Capcom donc voilà il a été mis en chantier euh, je crois il y a quelques années mine de rien euh, par 11 programmeurs totalement fans euh, pour une démo, euh, bah, vous pouvez tout de suite vous rendre compte que ça met euh, bah, carrément à l'amende euh, la plupart des, des DBZ 2D sortis euh, bandai hein, euh, y compris la légende Saiyan, euh, qui était sorti en 94 sur Super NES, que moi j'avais beaucoup apprécié, est ouais, considéré comme euh, par beaucoup euh, comme l'un des meilleurs DBZ 2D. Euh, Je suis de cet avis. C'est vrai qu'on n'a jamais trop parlé de, ensemble de, de DBZ. Bon voilà, c'est un mini que j'aime plutôt bien. Euh, je suis pas non plus le plus grand fan de DBZ de l'histoire mais bon voilà ça fait partie euh, de ma génération donc c'était un peu inévitable DBZ donc euh, bah, j'ai joué forcément vu que la Super NES et mes cousins aussi et qu'ils étaient eux mêmes fans de DBZ à Super Mutoden 1, 2 et 3 euh, Très, très très régulièrement pendant de nombreuses soirées, nombreux après-midi euh, on s'est éclaté à jouer à DBZ et franchement on, on se marrait bien euh, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard le jour où je vous ferai une petite vidéo présentation euh, euh, des DBZ des, des Super butoden. Voilà. En plus, ils avaient le mérite, enfin, euh, ils avaient le, ouais, le, le défaut plutôt d'être, euh, d'être assez lent. Et là, comme vous le voyez ici, bah, <rire> ça va à fond la caisse. Donc là, j'ai gagné mon, mon perso à euh, mon, mon combat contre euh, Hercule Satan. Il y a euh, que cinq persos euh, sur cette démo. Donc moi, j'ai pris Vegeta. Vous avez également toute une petite euh, tripotée là, une petite armée de, de Saib -MM. Euh Vous avez beaucoup le hein. Vegeta, euh, c'est un de mes persos préférés euh, avec Vegeta et. Sangoku, euh, je sais pas, Krillin il a un truc. Euh, c'est le plus fort des humains à mon sens, euh, bien plus fort que Tenshinan, etc. Tous ces, toutes ces, ces espèces de tocards euh, je parle même pas d'Yamcha parce que bon voilà. Mais euh, moi je kiffe grave Krillin et j'espère qu'il sera jouable dans ce dans ce dans ce hyper Dragon Ball Z. Voilà. Donc, comme vous le voyez bas sous vos yeux, c'est hyper vif. Euh, super rapide, péchu à mort, euh, hyper spectaculaire. Euh, moi, j'aime beaucoup. Bon, après, c'est très, très, très bourrin. Euh, franchement, ça va, doit pas être évident de, de maîtriser le, le gameplay dans son dans son ensemble sur la version finale. Il euh, y a quand même déjà quelques vidéos sur Internet qui tournent euh, du jeu avec euh, des mecs qui se démerdent plutôt bien. Bon, moi, vous le savez, je suis totalement une pine en ce qui concerne les, le Versus Fighting, euh, notamment en 2D. Moi, je suis vraiment euh, beaucoup plus Tekken. Mais bon, voilà, je me suis dit, voilà, ce serait pas mal de parler un peu de DBZ, et de cet événement que représente bah voilà la sortie euh, de ce DBZ 2D. Euh, voilà. <rire> Il y a toujours un petit peu d'humour, quelques références avec le Gomba là qui se fait écraser par Vegeta. Euh, j'ai également vu euh, Sonic euh, à un moment donné euh, sur un de mes combats quand j'ai essayé le jeu. Donc voilà, euh, il y a un petit peu d'humour et tout, il y a pas mal d'animations qui sont vraiment euh, super bien faites. La bande son comme vous l'entendez, euh, franchement ça promet euh, d'être du lourd, avec des effets sonores vraiment d'excellente qualité, hein, qui sont vraiment tous issus de l'animé. Hein. Ça, ça ajoute franchement euh, au charme et à la classe du titre. Euh, et franchement voilà, on attend euh, quelque chose qui n'a jamais été atteint pour un, pour un DBZ euh, en 2D. Donc comme je vous ai dit ouais, tout à l'heure, la, la démo est entièrement entièrement paramétrable, euh, ainsi que la, la vitesse du jeu. Euh, mais c'est vraiment hallucinant euh, quand tu mets en, en mode hyper hard et hyper rapide, tu te fais mais dérouiller déjà que là en, en easy nu, euh, c'est hyper chaud. Donc voilà, franchement, je pense à jouer avec un, un stick, un stick, pardon, arcade euh, à l'avenir. Le jeu, visiblement, pour l'instant, il n'y a pas de version console prévue. Forcément, c'est un jeu totalement euh, inofficiel. Euh, mais voilà, la Team euh, la team Z2, je crois qu'elle s'appelle, hein, euh, qui développe le, le titre sans l'accord, malheureusement, de Namcom Bandai. En plus, en utilisant un moteur... Euh assez proche de ce que fait Capcom. Euh, aimerait bien sortir ce jeu. On espère que d'ailleurs euh, Sega, ne... enfin que Namco euh, ne fera pas comme Sega avec l'excellent le, euh, Street of Rage remake, euh, qui avait été fait par les, les Espagnols de Bomber Games. Euh, il avait été totalement interdit par Sega. Là, ce serait vraiment dommage pour les fans de pas avoir la possibilité de jouer à ce titre-là. J'espère qu'ils vont faire, euh, voilà, les aveugles et qu'ils vont, <rire> vont les laisser euh, terminer leur projet, franchement, qui s'annonce, euh, qui s'annonce juste grandiose quoi qu'il en soit il va faire je pense beaucoup de bruit euh, chez tous les fans de, de dbz et franchement c'est totalement mérité euh, pour cette titre, vous voyez comme comment ça comme gère c'est un truc de un truc de fou voilà alors là on va se faire un petit combat sans goku contre sans goku ma témoin sa transformation super guerrier excellent Franchement, les bruitages et tout, même les décors, euh, ils sont excellents. Alors, sur la démo, je crois, il y a quatre, cinq décors. Euh, il y a, a Jirobé qui est planqué derrière son, son rocher, c'est excellent. Il y aura tout un tas de trucs comme ça. Franchement, c'est vachement bien fait. Je crois, même des sayens et tout qui passent dans, dans, le ciel. Je crois que ça doit être Sangohan et, et Sangoten. Enfin, c'est vachement bien, bien foutu. Euh, bien entendu, voilà, c'est un jeu euh, hyper, euh, Hyper technique avec euh, bah, tout, tout, tout un tas de, de super attaques, des launchers, des air combo euh, des air dash, euh, des super projections. Enfin voilà, ça tue euh, complètement. Je franchement, j'ai du mal à lire autre chose euh, que des superlatifs quand je vois cette démo parce que franchement, elle m'a vraiment impressionné pour des pour des amateurs, c'est juste hallucinant. Voilà. Mais écoutez, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Euh, je vais vous laisser apprécier la fin. Euh, la fin de cette petite démo, euh, je voulais vous faire euh, rapidement euh, donner mes impressions, et bah, régalez-vous, téléchargez-le, euh, vous tapez super, euh, hyper euh, Dragon Ball Z, ils ont une, euh, hyper DBZ, ils ont une page Facebook, il euh, y a un site où on peut télécharger la démo totalement gratuitement et essayez-vous-y euh, sur PC, euh, je crois que le fichier doit faire 100 150 MO, euh, c'est jouable si vous connectez votre manette et franchement vous auriez tort, euh, amateur de baston de ne pas vous plaisir parce que franchement ça s'annonce juste énorme allez je vous dis à la prochaine tous